Et salut les astraliens, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le deck pyro qui a été pas mal modifié. Et on va se retrouver sur DevPro. Donc voilà Alors on y va On commence par le Triceratops volcanique Donc je vais préciser euh, En même temps les cartes que je cherche Et que je ne recherche pas Voilà Donc un petit pot de possessivité Il m'en faut un Il me faut un avertissement divin Après euh, pot de sorcellerie J'en ai deux donc ça va euh, Radjeki il m'en faudrait un euh, appel à être euh, hanté, il m'en en... faudrait deux en bonne qualité. Voilà. Après, donc, accès... rechargement accélérateur de flamme, j'en ai pas besoin. Feu grégoire volcanique, j'en ai pas besoin. Euh, Assaut solennel. Je crois qu'il m'en faut qu'un, si je me trompe pas. Attendez, je regarde. Oui. Donc, turbion jumeau Il me faudrait aussi euh, une trappe sans fond. Voilà, il me faudrait aussi une trappe sans fond. Turbé jumeau G. Euh, cartouche de chasse volcanique J'ai donc c'est pas la peine Esprit des flammes Alors celui-là il me faudrait au moins en Trois fois et en bonne qualité Voilà en trois fois Donc cartouche de chasse volcanique J'ai donc pas besoin euh, Garde royaux tapette de feu euh, je, je, je, je, je, je sais pas s'il si m'en manque un Donc esprit des flammes toujours. chasse volcanique Toujours intéressant de le jouer. Euh, appel à être hanté, donc ça c'est. ça c'est pareil. Euh, un petit euh, fusée volcanique, donc j'en ai pas besoin. Double. Euh, alors double invocation, donc j'en avoir besoin d'une autre. Parce que j'en ai qu'une. Et on envoie une deuxième en bas. Garder de tempête de feu, j'en ai pas besoin. Obus volcanique, j'en ai pas besoin. Rechargement de flammes. Accélérateur de flammes, pardon, j'en ai pas besoin. Euh, magicienne à cloche de feu donc j'en ai pas besoin j'ai pas besoin fusée volcanique j'en ai pas besoin obus euh, volcanique j'ai pas, euh, pas besoin, garde royal de tempête de feu j'ai pas besoin trop de sorcellerie j'en ai pas besoin donc ça rechargement accélérateur de flamme j'en ai pas besoin 4 de chasse volcanique j'en ai pas besoin Donc euh, fusée volcanique j'en ai pas besoin Très volcanique j'en ai pas besoin non plus donc, esprit des flammes, voilà, il m'en faut bien trois. Il me faudrait un typhon d'espace mystique en, en, bonne qualité. Pas abîmé, de préférence. Magicienne de feu, j'en ai pas besoin. Un deuxième assaut solennel, ça, j'en aurai besoin, voilà. Après, un, une histoire infernale, donc ça, j'en ai une, c'est bon. Et il me faudrait une double invocation. Voilà. Après, pour, pour l'extra deck. Hop. J'avais oublié. J'ai, j'ai oublié non, enlever une. Donc déguster Mural G 3 Cowboy Gagaga gaga, Après il va me manquer donc utopi... euh, Utopie je dois en avoir encore un Première Utopie J'en je vais... avoir besoin euh... Utopie d'éclair J'en avoir besoin Voilà Après euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Le Clairwing, j'en ai un Le Ancien Seigneur de la Cloche de Feu J'en ai deux donc c'est bon. Urika sur la cloche de feu. Donc je l'ai, c'est bon. Il me faudrait encore un, une unicatrice une rouge. Dragon rouge des démon. Ça c'est. Ça c'est. ça c'est prioritaire. Je pense. Voilà les, les cartes que je vous ai dit, ce, ce sont les cartes prioritaires que vous allez devoir euh, me passer pour pouvoir terminer mon deck. Parce que oui, c'est. Alors je précise, ce n'est pas, pas. Je n'ai pas fait trop de recherches là-dessus. Mais c'est mon ami, euh, c'est ma ma chérie, tout simplement, c'est ma chérie, tout simplement, qui m'a dit, ah eh ben si tu veux essayer ce deck là, euh, pour voir un peu, et je vois qu'il tourne pas mal, donc, euh, et, et ça serait intéressant, et après, arquer des mondes du monde mental, je l'ai, donc, voyez un peu les cartes, j'ai pas tout mis, mais voyez un peu toutes les cartes que j'ai enlevées, les trois retours de flamme, l'accélérateur de flamme et l'accélérateur de flamme, un sacrifice inutile, j'en aurais besoin, mais ça c'est en réserve, euh, voilà, euh, donc et les hérissons de la cloche de feu Voilà le feu grégoire volcanique Que j'en avais trois, J'ai en gardé que deux. Les trois cylindres magiques Voilà C'est tout ce qu'il y avait pour le moment Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager Sur toutes les réseaux sociaux Moi je vais le faire Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Salatimastraliuglio et ciao tout le monde temps de s'amuser, normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit